Bonjour, je suis Sophie donc de la société Oriente Toi. Nous sommes des concepteurs donc, de jeux pour identifier les talents de chaque individu afin de trouver le job le plus adapté à leur personnalité. On est venu défendre aujourd'hui le projet Cap Toi puisque l'idée c'est de créer une solution encore plus inclusive et de prendre en compte les besoins particuliers de chaque élève dans la solution aussi bien pour adapter les jeux par rapport à la détection des talents mais aussi pour proposer des métiers, des secteurs d'activité qui puissent correspondre au job idéal par rapport aussi à leurs conditions spécifiques. Donc cap orient -toi vise à avoir une société complètement inclusive et donc nous souhaitons inclure par cap orient -toi, euh, tous les enfants à besoins par, besoin particuliers dans une plateforme éthique innovante, accessible et sur lequel euh, on va pouvoir vraiment aider au maximum à l'orientation. Donc euh, le droit à l'éducation est un droit fondamental pour tous et c'est important donc, de veiller à ce que chaque enfant, quelle que soit sa régularité, puisse être inclus dans ce type de dispositif.